Les stéréotypes sont des notions ou des hypothèses préconçues sur un groupe de personnes en fonction de leur sexe, de leur race, de leur âge ou d'autres caractéristiques. Les stéréotypes peuvent être utiles car ils peuvent nous fournir une compréhension initiale d'un groupe ou d'une culture que nous ne connaissons pas. Ils peuvent également nous fournir un point de départ pour d'autres explorations ou recherches. Cependant, les stéréotypes peuvent aussi être nuisibles s'ils sont utilisés pour faire des suppositions sur un groupe de personnes, sans prendre le temps de vraiment les connaître et de connaître leur culture. Il est important de se rappeler que les stéréotypes ne racontent pas toute l'histoire et doivent être utilisés avec prudence. Ils sont généralement trop simplifiés et souvent négatifs et peuvent conduire à la discrimination et aux préjugés contre certains groupes. Ils sont souvent fondés sur des informations limitées et peuvent être préjudiciables à la fois aux individus et aux groupes qu'ils ciblent. Les stéréotypes peuvent être à la fois positifs et négatifs, mais ils impliquent tous de faire des suppositions sur une personne ou un groupe en fonction d'informations limitées. Voici quelques exemples de stéréotypes. Les femmes sont de mauvaises conductrices. Les asiatiques sont bons en maths. Les hommes n'ont pas d'émotion Et tous les italiens mangent des pâtes. Il est important de se rappeler que toutes ces affirmations sont des généralités et qu'aucun groupe de personnes ne peut être défini par un seul trait. Les stéréotypes peuvent être néfastes et il est important de reconnaître que chaque personne est unique et que nous ne devrions pas faire de suppositions sur les gens en fonction de leur race, de leur sexe, de leur âge ou de toute autre caractéristique. Les stéréotypes sont souvent largement acceptés mais ils peuvent être incroyablement dommageables et inexacts. Remettre en question les stéréotypes permet de créer une société plus juste et équitable. Nous pouvons commencer par examiner comment les stéréotypes sont perpétués dans les médias, dans les salles de classe et dans nos conversations quotidiennes. Il est ainsi intéressant de travailler à remplacer les stéréotypes négatifs par des stéréotypes plus précis et positifs. Nous pouvons également rechercher et apprendre sur les personnes qui défient les stéréotypes et créer nos propres histoires qui les remettent en question. En remettant en question les stéréotypes, nous pouvons créer une société plus inclusive qui reconnaît le caractère unique de chaque individu. Les stéréotypes sont parmi les aspects les plus négatifs et les plus nuisibles de la culture des jeunes. Malheureusement, ils sont souvent perpétués par les médias sociaux, la télévision et toute autre forme de médias. Comprendre que les stéréotypes sont souvent basés sur des informations et des hypothèses obsolètes ne reflétant pas fidèlement la réalité est indispensable. Cela permet de remettre en question les stéréotypes et de créer un dialogue ouvert et honnête sur la façon dont nous pouvons rendre notre culture jeunesse plus équitable, inclusive et compréhensive. Ouvrir le dialogue sur le sujet va nous permettre de créer une culture qui englobe la diversité, célèbre les forces individuelles et s'efforce de lutter contre les stéréotypes. Les exercices visant à remettre en question les stéréotypes peuvent prendre de nombreuses formes, mais l'objectif global est d'aider les gens à prendre conscience et à en remettre en question les stéréotypes qu'ils peuvent avoir.